تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة Cher prophète bien-aimé, aujourd'hui à l'école, la professeure nous a demandé de te dessiner. J'aime bien dessiner, mais je ne t'ai jamais vu. Alors j'ai fermé les yeux. Et j'ai vu une larme dans les yeux de ma maman pendant qu'elle lisait ton histoire. J'ai vu mon père prier toute la nuit. J'ai vu ma grande sœur sourire alors qu'elle venait juste de se faire insulter dans la rue. J'ai vu mon meilleur ami venir me demander pardon, alors que c'était moi qui le fautif. J'ai envie de dessiner toutes ces images. Ici, on veut tout voir, tout regarder. Mais moi, j'ai fermé les yeux, et je t'ai vu avancer vers moi. Je t'ai vu avancer vers nous, avec le sourire le plus parfait. Comment puis-je dessiner un sourire parfait La professeure ne m'a pas donné la parole lorsque j'ai voulu lui expliquer. Je ne lui en veux pas. Elle n'a sans doute jamais appris à aimer quelqu'un qu'elle ne voit pas. Moi, je t'aime sans te voir. Je ne sais pas dessiner mais j'aime écrire, j'aime t'écrire, Ya Rasulallah. Si seulement tu pouvais revenir parmi nous quelques heures, quelques secondes, quelques instants, elle pourrait peut-être comprendre.